Désormais ne pourra empêcher le peuple de donner un châtiment exemplaire à toute cette racaille politique qui fait nourrir de la famine, à toutes ces crapules qui l'ont toujours bafoué, humilié, par mille et une vexation. Innocent est enchaîné, personne ne fait rien. Innocent en détention, personne ne dit rien. sans douleur. Oui, oui, oui, la justice est aveugle elle n'arrête pas les erreurs Tu t'attaques à la bête Tu finiras dans l'empoissante oui, -le oui, -le oui, -le Combien d'innocents Pénitents Combien de coups Pas pour les rues Les révolutionnaires pourrissent dans leur prison Pour avoir découvert leurs ruses Ils ne verront plus jamais le jeu Revalou rival le jeûne Innocent et enchaîné Personne ne fait rien Innocent en détention Personne ne dit rien Chante oui Wow Revalu Personne ne fait rien, innocent en détention. Personne ne dit rien, chante-toi. Ouais. Oui, oui, ouais. oui. oui. Camarade, président des institutions. Ouagadougou, 3 janvier 1984. Membre du Conseil national de la Révolution. Camarade, membre du gouvernement révolutionnaire. des tribunaux populaires révolutionnaires, cela fait exactement 17 ans, jour pour jour, que le peuple voltaïque dans un bilan révolutionnaire est sorti dans les rues pour crier à la face de ceux qui l'ont toujours baillonné, exploité et opprimé des mots tels que à part les détourneurs des dédiés publics, à part Innocent et enchaîné, personne ne fait rien, innocent en détention, personne ne dit rien, chante oh oui, oh oui, oh oui, va le jeûner. Innocent et enchaîné, personne ne fait rien, innocent en détention. Révolutionnaire, Rappelle-toi de Moumia, Hardy Yamal, Vilson Mandela, Thomas Sakara, Révolutionnaire. Qu'en est-il des autres, ce qu'on n'a pas connu Le message a été simplement étouffé <rires> Un système de feu Diaboliquement calculé Facilement